« Bonjour les loulous, vous arrive-t-il d'avoir de temps en temps des petites fiertés ?» Vous savez, des fiertés toutes simples, d'avoir réalisé quelque chose à la maison, vous avez bricolé un truc, visionné quelque chose, euh, peu importe, mais vous vous dites « Ah, oh, je l'ai fait, c'est trop cool !»« Là, j'ai devant moi quelque chose, je suis fier, je l'ai enfin fait !» Ça fait longtemps que je devais le faire, que j'avais envie de le faire, mais voilà, sachant que ça allait prendre du temps, que ça devait être un peu minutieux, etc. J'ai reporté, c'est pas que j'ai procrastiné, c'est que j'avais besoin de temps pour pouvoir faire ça. Et aujourd'hui, je suis fier de montrer ce mur que j'ai fait avec ces cadres. Alors, je sais pas si ça donne assez bien. Voilà, ce sont des souvenirs du monde de la bande dessinée. Euh, fin des années 80, j'ai travaillé avec euh, une maison d'édition euh, voilà, euh, qui, euh, qui était en lien avec ses dessinateurs et ce sont toutes des dédicaces de dessinateurs que j'ai rencontré euh, personnellement et puis même des originaux ici euh, de euh, coloriage. Et voilà, ça c'est une, une de mes fiertés, parce que ça fait partie de mon patrimoine professionnel, mais également euh, de, qui fait partie de mon prat, patrimoine en général, d'avoir fréquenté des dessinateurs. Voilà, moi il faut savoir que quand j'étais jeune, je voulais devenir dessinateur de bande dessinée. Et voilà, tout ça je les avais depuis, depuis quelques années dans mes cartons, et je voulais les exposer, les mettre là. Voilà, ça, ça en jette, c'est chouette. Je suis content de les avoir avec euh, vraiment des dessins originaux, euh, des, des dessinateurs, parfois, ben, parfois malheureusement décédés. Euh, ben, ça fait partie du patrimoine de, de la bande dessinée belge. Voilà, Et je suis fier d'avoir fait ça. Voilà, une petite fierté. Ça m'a pris du temps, mais il fallait en effet euh, prendre un mètre, mesurer le crayon, il fallait mettre le clou au bon endroit. Voilà, il fallait quand même que ce soit euh, assez, euh, assez correct. Voilà, des petites fiertés dans la journée, en avez-vous Voilà, c'est pas une question de s'auto-glorifier, de mais il est bon de se dire, punaise, j'ai réussi quelque chose, ça a fonctionné, et vous avez le droit d'être fier de ce que vous réussissez. Voilà, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. à très très bientôt. Ciao, ciao